Des jeux PlayStation 1, Nintendo 64 ou encore Nintendo dans un seul petit boîtier. Je vous explique tout. <musique> Coucou tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gaming kit Raspberry Pi ou Pi pour les anglais que la startup QB m'a envoyé. En plus de ça, il s'agit d'une startup Lyonnaise. Le Raspberry Pi est situé à l'intérieur de ce boîtier. C'est un mini ordinateur de la taille d'une carte de crédit. Et tu peux faire un peu tout ce que tu veux avec. Lors de ma formation en électronique, j'en ai beaucoup utilisé. Il s'agit bien d'un circuit électronique. Où l'on peut carrément connecter une caméra, faire un serveur et bien plus de choses. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment le transformer en ordinateur. Qui te permettrait eh bien, de jouer à des jeux vidéo. Il possède 4 ports USB 2.0, un port Ethernet, un port micro USB. USB pour l'alimentation, un port HDMI, une prise jack et à l'arrière un port micro SD ainsi qu'une mémoire vive eh bien, de 1 gigabit. Dans la boîte, nous retrouvons le Raspberry Pi 3 modèle B, 1 gigabit, une carte micro SD SanDisk 32 gigabit classe 10, avec bien entendu l'adaptateur. Et en plus de ça, c'est une très bonne marque. Le manette SNES, alimentation avec une intensité de 2,5 ampères et une tension de 5 volts. Ainsi qu'un boîtier officiel pour Raspberry Pi. Alors là, j'ai été très surpris car il y a un câble HDMI qui mesure 1 mètre, qui est fourni bien dans la boîte. Moi ça, il est là le boîtier... Avec le bon petit bruit. Donc je suis avec Dimitri, coucou à toi. Et, et on va tester. Enfin on l'a déjà testé. Là c'est vraiment pour pouvoir vous, vous présenter un petit peu le menu, les jeux. Là, au niveau du, de la manette, elle est. C'est agréable au toucher. Hein. Ah oui c'est agréable. C'est agréable parce que quand on appuie et tout, on sent que enfin, ça fonctionne bien et qu'il a pas de. qu'au niveau de la manette, il n'y a pas vraiment de bug ou.. Euh... Voilà, donc là on a Amstrad, CPC, alors je connais pas tout. Après juste à côté on a Game Boy par exemple. Game Boy Advance, donc euh, très connu, Screenshot Galerie à côté Sega euh, Master System Nintendo Entertainment System PC Engine et Doom, forcément bon, on pourra faire une petite démo sur ça sur Doom et Super Nintendo, jeux qui sont disponibles comme euh, Classic Kong qui sont bien entendu déjà disponibles dans le boîtier dans la carte électronique et qu'après il est possible, donc je pourrais vous faire éventuellement une vidéo tutoriel pour, euh, donc, ouais, là tu peux passer. Euh, et bien entendu, euh, pour vous expliquer un peu comment rajouter des jeux. Donc, il y a Mario par exemple. Après, il peut y avoir aussi Pokémon. Donc, ça, ça peut être super intéressant. Euh, Pokémon version rouge-feu, vert-feuille. Oh, bah, ça va Il gère Bizarre, non Déjà de des jeux. Euh... Ça fait très bizarre parce que c'est des anciens jeux qu'on ouais. qu en jouait quand on était plus jeunes. Et là, les 10 retouchés, ça fait, ça, fait ça fait une bonne sensation. Et ça, ça peut être super bien, genre à une soirée ou tu sais avec des amis, euh, pour reprendre une autre manette en fait Parce qu'on peut jouer à plusieurs, il y a plusieurs embouts euh, Ici hein, il y a plusieurs embouts donc on peut jouer jusqu'à 4 alors logiquement Allez, premier Ah trop tard ouais, j'ai sauté trop tôt J'ai sauté... Souhaité... Trop tard peut-être Ok nickel Tiens il commencer. Ah, c'est ah, pas très bizarre Alors là, il n'y en a plus, ah, il y en a là Hop, on les élimine Je trouve que c'est très positif puisqu'on peut mettre énormément de jeux eh bien, dans ce petit boîtier On peut même racheter une manette eh bien, pour jouer à plusieurs Et avoir un bon petit câble HDMI et une carte micro SD ou SD puisque c'est un adaptateur Ça aussi je trouve que c'est très bien Puis ça prend pas beaucoup de place aussi, si on regarde, la manette elle est bien plus grande et eh bien que le boîtier si tu ne veux pas garder tes anciennes consoles parce que ça prend beaucoup de place euh, ce qui est le cas sauf si tu es un grand collectionneur et eh bien c'est vrai que ça, ça peut servir le prix est de 89,90€ donc c'est un petit coup. après c'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser moi par exemple j'ai téléchargé eh bien, Pokémon dessus euh, et j'adore voilà, j'ai rien à dire, jouer à Pokémon version rouge feu ça fait un moment et ça fait du bien de pouvoir, eh bien, euh, rejouer à des anciens jeux quand t'étais petit et tu jouais à ça. Boum, merci au tour les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et en plus de ça, n'hésitez pas à checker leur site internet, c'est une startup up lyonnaise. Puis tu sais quoi, Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.